Bonjour à tous, alors dans cette vidéo je voulais euh, parler de la formation catholique euh, en fait pour bien, pour bien débuter sa formation catholique euh, ça peut vous faire gagner un temps fou parce que bon moi je, je, je, je me suis converti euh, il y a maintenant 6 ans mais j ai, j ai, je veux dire si, si j'avais eu cette vidéo euh, euh, euh, dès le début ça m'aurait quand même bien aidé j'ai fait pas mal de détours donc le, le préalable indispensable c'est de commencer par lire les évangiles euh, dans une bible catholique et j'insiste sur catholique parce que si vous prenez des bibles protestantes ou œcuméniques euh, il y aura des mots qui auront changé, euh, donc le sens est totalement modifié parfois euh, dans les bibles protestantes euh, il n'y a pas tous les tous les textes canoniques donc avec les trois cachets une bible catholique avec les trois cachets impri, imprimé hypothèse ni l'obstat et imprimatur. comme ça il n'y a pas de, de problème euh, d'authenticité donc lire commencer par lire les évangiles et le nouveau testament je pense que dans le prolongement les, les épîtres de, de saint paul surtout euh, et il faudra compléter dans un deuxième temps par les catéchismes et je vous conseille de commencer par le catéchisme de Saint-Pédis qui est clair, qui se lit bien et vite. Euh, il faudra compléter par les autres catéchismes, celui du Concile de Trente et, et le dernier de 92 ou 97, hein. dans sa dernière édition c'est 97, euh, si vous avez à choisir entre les deux, euh, privilégié quand même le plus récent parce qu'il donne des indications euh, très, très importantes sur euh, la vision euh, sociale qu'a l'Église. Il, il y a un petit peu de doctrine sociale de l'Église qu'il n'y a pas, a dans, il a pas a dans, dans, dans celui du Concile de Trente. Euh, tout simplement parce que la doctrine sociale de l'Église a commencé à, à être... Euh, à commencé à, à créer novarum. En, avec Léon XIII en, en 1891. Alors ensuite, euh, c'est bien d'avoir une foi solide, d'être bien carré dans, dans, dans, les, dans les dogmes, etc. Mais il faut pratiquer. Et euh, le, le livre que je vous conseille à, à lire euh, en, en premier lieu, c'est Introduction à la vie des votes de Saint-François de Sales. Alors on, on peut la, la voir... Euh, a pris très médiocre sur internet, ça vous donnerait une bonne vision générale de, de, des pratiques de la foi. Et ensuite, il faudra... Alors le, le chapelet a une dimension très importante dans la pratique de la foi catholique, parce que la Sainte Vierge, dans la plupart de ses apparitions, dit qu'il faut prier le chapelet tous les jours. Alors moi j'ai mis du temps avant de, de savoir déjà comment prier le chapelet, et avant de m'y mettre euh, vraiment, j'ai mis, euh, mis euh, pratiquement un an. Euh, donc si vous voulez euh, bien prier votre chapelet, je vous conseille deux ouvrages de, de Saint Louis et Marie Grillon de Montfort, qui est vraiment euh, l'apôtre de, de Marie et donc euh, c'est le traité de la vraie dévotion à la Sainte Vierge et le secret admirable du Très saint rosaire pour se convertir et se sauver voilà deux ouvrages qui vous permettront de, de, de ne pas faire d'erreur en priant le chapelet, de ne de rien oublier de... voilà et euh, et enfin alors, la, spiritualité, la spiritualité catholique a 2000 ans d'histoire et donc c'est pas facile de s'y retrouver c'est pas facile de d'avoir une vision globale, mais par contre euh, vous pouvez euh, justement avoir une, une vision, une excellente vision synthétique de la spiritualité catholique, avec le précis de théologie ascétique et mystique d'Adolphe Tanqueray, alors il coûte assez cher, euh, c'est un vieil ouvrage, il coûte assez cher sur internet, en, en tout cas dans, sur le marché de l'occasion, mais euh, on peut l'avoir gratuitement euh, sur le site de Salve Regina, sur le site de Salve Regina. Donc euh, euh, voilà, y a, y a, vous pouvez l'avoir en, en doc. Alors c'est quand même un gros livre hein, et je vous conseille quand même de l'acheter. Euh, voilà, ils disent que c'est le compendium euh, indispensable pour comprendre la vie intérieure. Et, et c'est vraiment indispensable, oui c'est vrai. Il est très bien fait. Euh, par exemple, là, je suis sur la table des matières. Euh, il y a une liste chronologique et méthodique des principaux auteurs consultés. Donc, vous voyez, ça commence avec l'âge des, des, des pères, des, des, des patriarches, enfin, des, des, des, des pères de l'Église, pardon. Euh, après, le, le Moyen-Âge, l'âge moderne. Euh, voilà, ça fait quand même en tout euh, euh, 20 pages sur 20 pages. Euh, c'est assez bien fait ça vous donnerait une bonne euh, une bonne euh, vision euh, des, des différentes écoles chrétiennes euh, alors après voilà bon y a, après euh, le, le, le livre euh, euh, permet de cheminer sur le euh, comment dire euh, sur son, sur son sur ce, permet de, de se situer de progresser sur le chemin spirituel sur, donc de, de la santé ça permet de de voir euh, où on en est alors. donc euh, il, y a la, il y a la vie purgative la vie illuminative la vie euh, et je crois qu'il y a la vie unitive aussi euh, voilà la voie unitive c'est l'union à dieu euh, c'est vraiment un, un ouvrage de référence et je, je ne peux que vous conseiller de, de le lire euh, donc je, je ferai une vidéo euh, vidéo prochainement pour bien approfondir sa foi catholique, là aussi vous pourrez gagner un temps fou euh, voilà, bah sinon que Dieu vous bénisse et à bientôt